Euh, J'aimerais bien avoir euh, quelque chose de très simple, oui. hmm. pas trop, pas trop fardé. C'est juste euh, bien protégé au niveau de, de mes yeux, mais pourtant on peut voir euh, le Pour regard. regard. Hein, oui, euh, un masque qui me laisse respirer au moins. Oui. oui. Donc toi, euh... t'imaginerais plutôt du coup peut-être un masque. Euh... Juste comme... Euh, comme Zorro. Oui. <rire> Qu'on me voit clairement sans me reconnaître. D'accord. Si j'ai demandé un masque, c'est pour pas être connu. Euh, maintenant, euh, j'aimerais que ce masque euh, me ressemble. C'est-à-dire que je sois la, la plus naturelle possible, comme je suis dans la vie de tous les jours. Oh Ah non, non, mais là bon, T'as <rire> bien choisi ton masque, toi <rire> Pourquoi Bonjour, mesdames. Parce que oui, vous êtes mignonne comme ça. <rire> vous venez de quelle prison <rire> <rire> Quelle boîte <rire> euh, Quel club mm. euh, elle, elle fait plus euh, masque, mais... Euh... Le jour, on voit bien que c'est tout noir, mais, mais toi moi. ça se confond mais avec... Regarde-moi l'autre. Oh là là là là là là là là pas grand ah, oh, sourire ça change de te voir souriante. <rire> oui, c'est vrai. T'as mis quoi sur les yeux J'ai mis quoi Ouais, là. Mais rien, c'est le masque. Ah, c'est un masque aussi. Tu vois, mais ça là, là. tellement bien qu'on ouais. dirait pas. Mmh. On dirait, voilà. Mmh. Mmh. On, ouais, on dirait oui, pas. Oui. En tout cas, euh, le rouge va bien avec les yeux. Hein. C'est vrai, j'avais pas pensé. Non, mais Bernadette, elle est plus belle comme ça. Faut pas lui faire enlever. <rire> Si je suis masquée, c'est pas parce que je suis, j'ai pas le courage de, de ce que je dis, c'est parce que si j'étais seule, si j'avais pas une famille, mon visage il serait à découvert. Je sais pas où va aller ce film, mais je veux pas qu'on les salisse. Eux, ils ont une vie dehors, personne sait où je suis, je peux pas, je peux pas, que ce soit mon mari, mes enfants, voilà. Et déjà, ils subissent pas mal de choses. Si je peux leur éviter ça, donc c'est uniquement pour ça que je suis euh, à visage couvert aujourd'hui. Et ce visage de clown, parce que ben, pourquoi pas prendre euh, la vie du bon côté, même de ce côté-là. <rire> vous ne vous entrez pas avec votre nom d'épouse. Et j'ai bataillé, c'est là où ça a mal commencé avec euh, la détention, c'est que je refusais qu'on m'enlève mon nom d'épouse. Et donc euh, je devais signer mon nom de jeune fille et je faisais pas de signer mon nom de femme. Je, non, je, disais, je leur disais, je suis mariée, oui, mais madame, vous ici, euh, c'est sous votre nom de jeune fille que vous devez apparaître, que, que vous apparaissez, euh, c'est comme ça, et je disais non. Moi, c'était humainement, enfin, ouais, je suis mariée, euh, ouais, respectée, euh, je n'avais pas compris euh, comment fonctionnait la détention, je ne connaissais pas la présence.